Je suis Sonic, une petite boule bleue dotée d'une... Oh, vas-y, fais pas genre là, tu sais qui je suis, merde. Et pour sauver ma planète, eh bah, je débarque je sur plus la plus vôtre. et eh bah, ouais. Je suis où On est en quelle année Comment ça a trempé, président Il y a 20 minutes, un phénomène de surtention a coupé l'électricité. Qui est là Miaou Ah là là, ça fait peur. Mais pourquoi t'es dans mon garage, dites donc Je les flics au cul. Bonjour mon beau monsieur. Tu as 5 secondes pour me dire où il est. Pas en chocolat ou chocolatine Trop fort Une virée entre potes Waouh Non mais c'est un cauchemar J'y crois pas, j'hallucine Arrête-toi tout de suite Une boule Ouais, t'as raison, c'est de la merde. Mais la boutique K2 était cool. On va se cacher ici en attendant. Ok, on fait quoi ce soir Wouhou Attends, laisse faire le professionnel. On se casse Oui. Tu penses pouvoir m'échapper Il est gros choupignon oh oh Tu vas mourir. Oh T'es à ton max là Non, ta gueule. Attention, on va tout faire péter Comment tu peux être encore en vie Je suis mort, mec Pourquoi te gâcher la vie pour ce misérable petit alien C'est mon seul ami. On s'éclate, hein Moi, j'ai un grand pouvoir. Elle clignotant, c'est une option Et un vieux qui s'est pris une balle m'a dit qu'un grand pouvoir impliquait de grandes responsabilités. J'ai un nano Prêt à passer à la vitesse supersonique? Ah, t'as vu, c'est drôle, hein? D'accord, t'es censé être le meilleur ennemi de Tom, hein? Il arrête pas de me parler de toi. Je vois pas ce qu'il te trouve, moi. Ah, c'est dégueulasse!